Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Donc suite à une demande sur le site, nous allons voir comment réaliser euh, ce type d'illustration. Donc nous allons ouvrir un nouveau document, fichier ouvrir. Nous allons importer le dessin. Voilà, je l'incorpore, je valide. Je le place comme ceci. Ce calque, je vais l'appeler calque modèle. Je valide. Je le verrouille, je mets son opacité à 50%, à peu près, voilà, 50, c'est parfait. Je clique sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Illus. je valide. Donc le calque est bien sélectionné, je zoome ici en appuyant sur Z, je fais un rectangle de sélection. Voilà. Alors là, je n'utilise pas la souris, hein. j'utilise une petite tablette Wacom la bambou, juste pour information, je vais sélectionner ici l'outil euh, courbe de Bézier. donc je clique une première fois, j'appuie sur contrôle, je clique une deuxième fois, et pour avoir une belle ligne droite, eh j'appuie sur entrée, voilà, j'ai ma ligne droite, alors est-ce qu'elle est bien droite Non, alors pour avoir une belle ligne droite, je sélectionne ici avec un rectangle, et je clique ici sur euh, nœud dur, voilà, à ce moment-là, j'ai une belle ligne droite. Donc les deux nœuds sont sélectionnés. Je clique ici sur le « plus », une première fois, une deuxième fois, de façon à avoir euh, cinq nœuds. Je sélectionne le premier, le troisième et le cinquième, et je déplace tout ça vers le bas. Ou vers le haut, allez, vers le haut. Voilà, je sélectionne tous mes nœuds, et je clique ici sur euh, « rendre les nœuds symétriques hop. ». Hop, ça n'a pas marché, Voilà. Je vais supprimer le premier nœud et le dernier. Voilà, j'obtiens une forme. Et cette forme va me servir de base, ici, pour créer donc, ce, ce, cette petite ondulation. Je vais maintenant faire apparaître euh, la palette effet chemin, voilà, qui est ici. Je vais donc copier cet objet. Donc, Je vais dans édition, copier. Je sélectionne l'outil crayon, dans le menu déroulant ici, je sélectionne à partir du presse-papier, lissage 45. Donc cette forme-là qui est dans le presse-papier va maintenant être étirée le long de la ligne que je vais créer. Donc je vous montre, ce sera peut-être plus facile, plus clair. Donc je clique, je fais ma petite ligne comme ceci. Donc là, on bah on a une vague, sauf qu'en fait ici j'ai un motif suivant un chemin. Là je vais changer, je vais faire, euh, alors j'ai le choix, répéter ou étirer, euh, je vais mettre répéter et étirer, voilà à ce moment là ben, on voit tout de suite euh, le résultat, j'ai plus qu'à déplacer maintenant mes nœuds comme ceci, de façon voilà, à obtenir ce que je souhaite, alors on peut jouer, vous voyez sur différents paramètres, hein. je vous laisse tester tout ça, donc là, je vais supprimer le remplissage et mettre un contour. Donc pour mettre un contour, j'appuie sur Shift et je clique ici sur la couleur noire. Voilà, à ce moment-là, j'ai un contour. Euh, un contour à 0,25. Alors pour augmenter la taille du contour, je fais un clic droit et je vais passer à, allez, à 4 pour que bien. Voilà, c'est peut-être un peu trop ça. Clic droit ici, euh, 1. Ouais, c'est bien. Donc j'appuie sur F6 ce qui correspond à l'outil crayon. J'appuie sur Shift. Voilà, j'appuie sur Shift. Et je peux continuer ici à créer une petite ligne. Et à ce moment-là, bah, il va continuer à, me, à garder mon effet. Tant que je reste, appuyé sur Shift. Toutes les lignes que je vais faire auront donc ce, ce petit motif. Donc ça, c'est pas mal. On va en profiter pour faire euh, bah, les, les objets du bas. Donc j'appuie sur Shift. Hop voilà, tac, donc j'appuie sur F2 pour avoir l'outil éditer les nœuds, c'est pas trop mal, voilà, une fois que c'est fait, euh, je vais ici dans euh, chemin et je fais séparer. Alors il y a un petit bug sur les dernières versions d'Inkscape. on voit bien qu'on ben, n'a plus rien, donc. Pour cela, la seule astuce que j'ai trouvée, c'est on fait CTRL A et avec les flèches du clavier, on monte et on descend. À ce moment-là, ça, bah, ça fait réapparaître euh, bah, les effets chemin. Quoi. Donc ces deux objets-là, bah, je vais euh, les convertir en objet chemin. Donc je clique ici. À ce moment-là, on voit qu'on a plein de nœuds qui sont apparus. Ceux-là, je, vais... je vais les combiner. Chemin combiné. Paf donc, comme tout à l'heure, ben, je perds mes informations d'effet chemin. Donc, je sélectionne tout contre A, flèche vers le haut, flèche vers le bas. Par contre, je vais, euh, je vais changer un petit peu la largeur. On va essayer une largeur de 2. Non, c'est pas ça. Ta ta ta. Alors, je vais sélectionner ici mon motif qui se trouve là, toujours en haut à gauche et je vais l'agrandir voilà de façon et élargir un peu voilà voilà Là, c'est pas mal c'est un peu plus un peu plus gros ça me plaît un peu plus voilà et je convertis tout ça bien sûr maintenant en objet chemin donc je peux faire aussi le raccourci clavier c'est CTRL euh, MAJ C Tac. Donc ceci étant créé, maintenant, j'ai plus qu'à bah, sélectionner ce nœud ici, sélectionner celui-là avec Shift et cliquer ici sur Créer un segment. Voilà, hop, je déplace, je rends ce nœud doux, donc avec CTRL et en cliquant sur le nœud, en fait, c'est comme si on cliquait là-dessus. Donc là, je vais faire pareil ici, j'appuie sur CTRL, je clique sur le nœud, hop, je change l'aspect du nœud. Donc ça, c'est assez pratique. Alors pour ajouter un nœud, e, il faut appuyer sur, euh, Alors je crois que c'est Shift A, et non c'est pas ça, je crois, en double-cliquant peut-être, je me rappelle plus, ah si voilà c'est ça, c'est euh, CTRL ALT, voilà en faisant CTRL ALT, on rajoute un nœud, e. voilà, tac, donc on joue avec les poignées, tac, voilà c'est bon. Bon bah pareil ici, je sélectionne ici les deux nœuds et je clique sur créer un segment. Voilà, c'est pas mal. Donc cette première partie, vous voyez, c'est quand même relativement simple. J'oublie pas d'enregistrer mon dessin sur le bureau. Hop, c'est fait. On va maintenant voir comment créer ce, bah, ce petits objets. Donc avec la tablette, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc j'ai l'outil crayon. Ici, je mets forme, bah j'en ai aucune. Un lissage à 45. Ici, le mode... Bah, c'est le mode Bézier régulier donc bah, je, je clique, je fais mon petit dessin voilà j'appuie sur shift maintenant ce qui me permet de rajouter d'autres chemins alors pour bien fermer il faut aller sur donc le ici le, le nœud de départ voilà là c'est pas mal Tac. Alors on voit que je ferme pas toujours correctement mes tracés, c'est pas grave, on y reviendra après. Voilà. Donc j'appuie sur F2, je sélectionne tout ça, et je vais maintenant faire joindre ici, joindre les deux nœuds. Voilà, hop, les nœuds sélectionnés, tac. Et je vais cliquer ici sur rendre le nœud doux. Ouais, c'est pas mal. Donc là je vais rajouter un nœud. Donc CTRL-ALT et je clique sur la ligne non c'est pas contre oui c'est contre Oui, oui c'est ça tac voilà donc, vous voyez c'est quand même relativement facile donc on va voir une autre façon de, de créer ce, ce type de forme euh, donc toujours avec l'outil crayon on peut donc faire une forme générale comme ça hop et on va voir une autre astuce qui, euh, qui consiste à utiliser la gomme. Alors la gomme, on va mettre une épaisseur de 10. Mon objet, vous voyez là, est bien sélectionné. Et je passe ma gomme comme ceci. Et à ce moment-là, ça va me couper l'objet. Il faut également sélectionner là dans les options, euh, effacer une partie de l'objet. Donc je continue, tac, comme ceci. hop, hop, Voilà. je n'utilise pas beaucoup cette technique mais là je trouve que c'est vraiment pas trop mal c'est vraiment pratique assez rapide par contre on voit là qu'on a un petit peu des, des petits parasites ça c'est un peu embêtant alors ce que je fais je vais faire CTRL L ce qui permet ici de simplifier le chemin donc CTRL L et après je vais aller dans chemin et je vais faire séparer voilà c'est ce qui me permet d'avoir là j'ai 63 objets c'est marqué en bas 63 objets donc ici je vais zoomer je vais prendre la flèche noire je vais faire un carré de sélection Hop, pour supprimer ce qui ne me plaît pas ou alors ce que je peux faire donc là je fais un rectangle je vais mettre une couleur voilà et je vais sélectionner 1, les objets qui m'intéressent. Donc j'appuie sur le premier, j'appuie sur Shift et je sélectionne ainsi tac, tous mes objets. Donc l'avantage de faire ça, bah, c'est que je sélectionne que les gros objets. J'en ai donc 18. Je vais les combiner. Chemin combiné. Tac. Alors euh, je vais mettre ça sur le côté. hop J'en ai oublié. J'en ai oublié deux. Voilà, CTRL-K pour combiner. Je mets ça sur le côté. Et là, on a tous les petits parasites qu'on peut maintenant supprimer. Voilà, comme ceci. Donc, j'enlève ici mon remplissage. Donc, on va vite fait, on va faire euh, cet objet-là en bas, hop, avec la même technique. Voilà. Comme ceci. Donc, c'est Shift-E pour avoir donc, la gomme. Shift-E. Et maintenant, j'ai plus qu'à voilà, couper cet objet facilement. Un petit CTRL L pour simplifier. Ouais, ce, là c'est pas mal. J'ai l'impression que j'ai pas de parasite. Euh, non, c'est parfait ça. Maintenant, nous allons voir comment réaliser donc, bah, les, les petits ronds. Ici, bah, c'est très très simple aussi. Donc, je fais un petit rond comme ça. Je fais CTRL-ALT-C, ce qui me permet en fait de convertir. Ah non, ce pas CTRL-ALT-C, excusez-moi, c'est ctrl Maj c qui correspond en fait à convertir l'objet en chemin. Ici. Tac. Je le copie. Donc édition copier. J'appuie sur F6 pour avoir l'outil crayon. Je sélectionne Forme à partir du presse-papier. Et maintenant, bah, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Voilà, je vais faire une forme. Je vais ici choisir répéter. Là, je vais par contre mettre un espacement de 4. Bon, peut-être de 2, c'est mieux. Voilà, de 2. Et ce qui me permet d'avoir très rapidement, vous voyez, des petits cercles qui se suivent. Alors, on peut jouer avec les poignées. Voilà, tac. Parfait, j'appuie sur F6 pour avoir l'outil crayon. J'appuie sur Shift pour bénéficier en fait de l'effet chemin pour voilà pour cette petite ligne là tac ouais, c'est pas mal alors vous voyez les cercles se déforment un peu hein, par endroit mais c'est pas c'est pas très gênant donc ben on arrive euh, voilà on va juste réaliser maintenant cette petite forme là ah, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai fait voilà c'est bon donc, pareil je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés je place ça là hop z je duplique ctrl d je déplace vers le haut je combine ces deux objets chemin combiné ctrl k je déplace ça vers le bas hop je sélectionne l'outil crayon je fais des petites lignes vite fait vous voyez c'est rapide CTRL L ça arrondit un petit peu tout ça CTRL C pour mettre ça dans le presse papier j'appuie sur F6 à partir du presse papier je clique je fais ma petite ligne impeccable je sélectionne les nœuds je les supprime je rajoute un nœud, e, CTRL ALT et je clique au milieu. Ça touche un peu en bas, voilà. C'est pas mal. Euh, ouais, ouais, ouais. On va dire que c'est bon. Hop. Ouais, allez, c'est bon. Voilà, il manque un petit peu des formes là. Bah c'est pas grave, je sélectionne cette forme là. Je fais F6, j'appuie sur Shift et je peux rajouter des formes un petit peu rondes. Donc on voit ici et là, bah c'est mal fermé. Donc je sélectionne, ici je fais un petit... Une petite zone de sélection ici j'appuie sur shift j'en fais une deuxième comme ça il y a quatre nœuds qui sont sélectionnés c'est indiqué en bas et je joins les nœuds et je les doux par la même occasion voilà donc là ça c'est fait donc tout ça ben, on peut mettre ça sur le côté si on a besoin de s'en resservir tout à l'heure donc cette partie là eh bien elle est finie hop donc cet objet je vais le convertir en objet chemin pof celui-ci aussi, paf, avec l'outil flèche noire F1, le raccourci F1, je sélectionne donc ces différents objets. Je leur mets un fond rouge pour bien voir, voilà, ils ont tous bien été sélectionnés. Je les combine, chemin combiné, c'est parfait. Je sélectionne cet objet ici, que je vais mettre en vert pour bien que vous voyez, voilà, celui-là. Je sélectionne l'objet en rouge et je vais dans chemin et je fais alors que je dis pas de bêtises, euh, exclusion. Voilà, c'est ça. Et maintenant, je mets le remplissage en noir. Voilà, donc on a réalisé assez rapidement, vous voyez, cette partie-là. On peut continuer si on a besoin de rajouter des formes, on peut continuer à en rajouter. Donc on sélectionne l'objet, voilà, j'appuie sur F6. Là, je veux rajouter un petit cercle. Hop, alors dans ce sens-là, ça marche. Alors il y a un sens, si j'avais si fait le cercle dans le sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, en principe, ah ben bah non ça marche. Bon bah c'est parfait. Ok. Non c'est bien, parfait. Donc bah, pour, euh, pour l'aile opposée, on peut, bah, on peut dupliquer. Hein. Donc on fait CTRL D ou alors on clique ici. On va cliquer ici, tac. Voilà. On va faire un retournement horizontal et on a notre deuxième partie qui a été faite. On va maintenant s'occuper ici du bas. Bah, le bas, bah, c'est également facile. Hein. Je vais tout sélectionner. Je vais cliquer ici sur bah, ajouter un segment. Donc, il m'ajoute un segment en haut et en bas. Hop, je déplace ça un petit peu vers le haut. J'appuie sur Alt. Non, je déplace ce nœud là et j'appuie sur Alt. Ce qui permet ici, vous voyez, d'étirer la forme. Ah ben là, voilà, je vais refaire ici avec l'outil cercle je copie ce cercle F6 voilà. répéter avec un espacement de 2 voilà c'est parfait j'appuie sur majuscule pour ajouter l'autre ligne c'est parfait je vais utiliser euh, bah l'outil cercle copier et je vais créer des cercles donc je colle mon cercle, je l'étire donc pour bien l'étirer pour garder le, un cercle parfait j'appuie sur CTRL, je duplique CTRL D Hop. je peux également appuyer sur espace ce qui me permet de créer euh, rapidement d'autres cercles Hop, je sélectionne, espace, tac. Voilà. Voilà. Je suis allé un peu loin là. Tac. Je vais rajouter quelques cercles ici. Un peu plus petit Voilà je vais déplacer ce nœud comme ceci, c'est pas mal, Oups. donc je sélectionne tous mes petits cercles, je les passe en rouge, voilà, pour que... et je les combine, chemin et je fais, alors c'est pas combiné c'est union, voilà, les petits, euh, les petits cercles là je vais les convertir en objet chemin, je vais les mettre une couleur verte, pour que vous puissiez bien voir ça voilà donc je sélectionne l'objet vert je sélectionne l'objet rouge et je fais combiner ctrl k que je soustrais donc à cette forme là que je vais mettre en violet donc je sélectionne l'objet rouge ici avec shift l'objet vert et je fais chemin exclusion et je passe tout ça en noir donc comme tout à l'heure je duplique J'appuie sur H, alors H ça correspond à un retournement horizontal et je déplace sur ma droite. Donc pour faire ce, ce, cet objet ici, bon ben bah là on va, on va faire simple aussi. Je vais euh, sélectionner l'outil cercle, je vais créer un cercle que je convertis en objet chemin, donc CTRL SHIFT C. Ou alors on clique là-dessus, tac, là on va réduire, donc je, je rends le nœud symétrique, je clique sur la poignée et j'appuie sur CTRL pour réduire la, voilà, la taille de la poignée des deux côtés. Voilà, c'est bon. Cet objet-là, ben je vais le dupliquer en lui, en lui faisant faire une rotation, donc là on a le centre de l'objet, on clique sur la petite croix, on déplace ça vers le bas, comme ceci, J'appuie sur euh, ce petit icône-là ou Ctrl D pour dupliquer mon objet et je vais lui faire une rotation. Alors une rotation de 60 degrés. Donc vous regarderez en bas lorsque je tourne mon objet, on voit qu'il y a 60 qui s'inscrit. Donc je duplique, je clique sur la flèche, j'appuie sur Ctrl et on voit, voilà, ça s'incrémente de, de 15 degrés à chaque fois. Je duplique. J'appuie sur CTRL et sur la flèche. Je tourne et je relâche. Je duplique. Tac. Dupliqué. Voilà, comme ceci. Donc, pour cet objet-là... Euh, pop, pop, euh, comment j'avais fait <rire> Allez, on va laisser tomber. On va mettre une petite étoile, plutôt. Voilà. Donc je vais combiner tous ces objets entre eux. Je les sélectionne donc, en les sélectionnant et en appuyant sur Shift. Je fais CTRL K. Je sélectionne l'étoile. Je fais apparaître ici la fenêtre alignée distribué Et je sélectionne ici sur horizontal, euh, verticalement et horizontalement. Voilà, je vais leur donner une couleur un peu jaune. Donc comme tout à l'heure, je vais utiliser cet objet. Copier. A partir du presse-papier, je fais apparaître ici les options de l'effet chemin, répéter, Z, Z, je sélectionne ici l'outil cercle que je convertis, je l'ai placé à l'arrière-plan, je vais sélectionner cet objet où il y a mon effet chemin, et je fais CTRL-K. CTRL-K. Comme tout à l'heure, il y a un petit bug, donc je sélectionne ici mes nœuds, flèche vers le haut, flèche vers le bas, ce qui me permet d'avoir l'effet chemin donc, sur mon cercle. Alors J'ai oublié de vous expliquer quelque chose. Pourquoi je passe cet objet à l'arrière-plan et non pas au premier plan Donc là, s'il si était au premier plan, et que je sélectionne mon objet avec mon effet chemin et que je fais CTRL-K, c'est l'objet qui est devant qui applique tous ses paramètres à l'objet de dessous. Donc celui-là on le fait passer derrière, l'objet avec l'effet chemin est dessus. Donc si je fais CTRL K, c'est lui qui va faire appliquer son effet chemin sur l'objet du dessous. Alors, comme tout à l'heure, ben, CTRL A, pour sélectionner les nœuds, flèche vers le haut, flèche vers le bas. Et on peut sélectionner voilà, cet objet qui ne nous intéresse plus. Alors supprimer, voilà, tout simplement. Je vais lui donner une petite couleur violette, le placer à l'arrière-plan, augmenter un peu sa taille et aligner correctement ces deux objets comme ceci. Je vais l'agrandir un peu. Voilà, comme ceci. Alors j'avais perdu mon étoile, je vais la remettre au premier plan. Alors là, oui, ce que j'ai fait, je suis passé donc, en mode d'affichage euh, contour, ce qui me permet voilà, d'aller euh, attraper l'objet qui était resté derrière. Donc c'est CTRL5 pour basculer euh, avec différents modes d'affichage. Voilà, donc cet objet-là, je vais le soustraire à celui-là. Donc chemin euh, exclusion. Voilà, je vais passer. Hop, j'ai oublié. Étoile, chemin exclusion. Je vais passer tout ça en noir. Voilà. Je vais masquer maintenant hop, mon modèle Paf. et on voit un petit peu ce qui se passe. J'aurais peut-être pas dû. Donc là il y a un petit peu des modifications à faire. Tac. Donc là, c'est vraiment de l'affinage. Donc ça, je vais supprimer. Voilà, ça c'est bon. Ça, je vais supprimer aussi. Hop. Zut. Voilà, hop, ça, je vais monter ça. Non ça va pas ça, c'est celui-là, voilà, je vais comme ceci, voilà, euh, pop, pop, pop, Donc là j'ai une petite erreur ici, je sélectionne les nœuds, je les supprime, hop, c'est bon, tac tac tac, c'est dommage, j'aurais dû vérifier ça avant, bon allez c'est pas grave, hop on va laisser ça comme ça, alors là j'ai plutôt rajouter un nœud e ici, ctrl alt, j'en rajouter deux, voilà pour cacher la misère, voilà, donc pour ce petit tuto, on est arrivé au bout. On peut maintenant facilement vérifier, voilà, si on change la couleur, sans contour. Tac, voilà, on a un objet qui est pas mal, qui est propre. Un objet où on a de la transparence, c'est-à-dire que, eh bien, on peut mettre d'autres objets derrière, il n'y a pas de souci, on voit en transparence. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.